Hey, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo review produit. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de review produit. En même temps, j'avais pas fait de vidéo depuis un moment, mais c'est bon, me revoilà. D'ailleurs, avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, ça aide beaucoup à la faire grandir et à vous proposer de plus en plus de contenu intéressant. Bref, revenons à notre sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je me suis rendu dernièrement à la boutique des pantalons Scavini. J'en ai fait un vlog où vous pouvez voir ma visite à la boutique, vous pouvez voir le produit dont on va parler là maintenant, et plein de petites anecdotes, des petits moments sympas, drôles. J'ai pris pas mal de plaisir à aller en boutique et à monter le vlog, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir, ça me ferait plaisir. Donc pour rentrer vite dans le sujet, je suis allé prendre un short là-bas. En fait j'ai pas beaucoup de shorts dans ma garde-robe, enfin j'ai pas beaucoup de beaux shorts. J'ai soit des shorts de sport, soit un short vintage assez large, assez rustique, mais j'ai pas de beaux shorts un peu habillés, avec une belle matière, des beaux détails, etc. Un peu sartorial quoi. Du coup bah, j'ai décidé d'en prendre un à la boutique vu que je sais qu'ils en font. D'ailleurs c'était très tentant de prendre un autre pantalon dans la boutique, mais bon j'en avais déjà deux et euh, fallait que je reste sur mon choix du short. Et en plus c'est la canicule donc euh, voilà. Du coup, j'ai regardé un peu sur leur site pour le choisir en avance avant de tester là-bas. Et parmi tous les shorts, j'ai une préférence pour celui-ci. Un short bleu assez classique, classique, mais efficace. Il y avait ce short blanc qui me faisait beaucoup d'œil aussi. Mais bon, c'est moins passe-partout que le bleu et j'avais déjà un short blanc. Du coup, je suis allé en boutique. On m'a fait essayer le short, donc il fallait que je choisisse entre la taille 38 et la taille 40. J'ai pris la taille 38 qui m'allait bien au niveau des cuisses et des fesses. Ni trop ajustée, ni trop large. Coupe parfaite en vrai. J'aurais pu prendre la taille 40 pour avoir un peu plus d'ampleur, ça aurait été bien aussi, mais en fait comme j'ai la taille très fine, j'étais déjà trop large au niveau de la taille avec le 38, donc avec le 40 ça aurait été encore pire. En fait j'ai pas la taille trop fine, mais elle est trop fine par rapport à mes fessiers et mes cuisses. Donc après être sorti de la cabine d'essayage, on a fait les ajustements, donc la longueur dans un premier temps, les shorts ils sont vendus assez longs, en fait très longs pour que chacun puisse les raccourcir comme bon lui semble. J'ai également retouché un peu le tour de taille pour que le short soit parfait à ce niveau là. D'ailleurs je vais vous mettre en fin de vidéo tout le passage des ajustements qui a été réalisé avec Quentin, merci à Quentin d'ailleurs. On discute pas mal pour quelques retouches et vous verrez c'est super intéressant. Pour ce qui est de la matière, c'est un tuile de coton de chez Brisbane Most, un spécialiste anglais du coton qui fait des tissus de super qualité. Du coup, la matière est bien lisse, bien douce et super confortable. En plus, ça prend vraiment bien la lumière, c'est super joli. On sent vraiment que c'est un tissu de qualité. Pour les détails, ils sont top. Il y en a plein comme pour les pantalons et je vous fais la liste en vite fait. Une hausse de ceinture en tissu de chemise, une poche gousset avec un rabat boutonné, des poches fessiers avec rabat boutonné aussi, une ceinture avec double boutonnage superposé, une braguette zip, une broderie scavigny ton sur ton, et mes détails préférés, un V d'aisance au dos, des ajusteurs latéraux ou des pattes de serrage, et des revers de 4 cm. Pour les revers, je les ai demandés après avoir raccourci le short, mais il présentait déjà ses revers à la base, donc on peut compter ça comme un détail suggéré par la maison. A présent, je vous propose deux looks pour que vous puissiez voir à quoi le short ressemble porté. Après, c'est mon corps et mon style, donc pas forcément transposable à vous, mais ça peut donner une idée. Alors premier look, un t-shirt blanc ajusté rentré dans le fameux short Scavini avec des baskets blanches minimalistes. C'est un look hyper basique avec un côté un peu tailleur grâce aux coupes ajustées et aux t shirt rentré dans le short. C'est une tenue idéale sans prise de risque pour vadrouiller dans les rues ou pour prendre un verre tranquille à la terrasse d'un bar. Deuxième look, cette fois-ci un peu plus streetwear, donc je troque le t-shirt ajusté contre un t-shirt avec du volume que je laisse tomber sur le short. Pour renforcer le côté streetwear, je troque les chaussettes invisibles contre des chaussettes blanches montantes. Du coup, ça donne un style un peu différent avec juste un changement de t-shirt et de chaussettes, mais c'est un style tout aussi cool. Et voilà, c'était ma review du short Scavini, je vous laisse la référence du short en description. N'hésitez pas à checker leur site pour voir tout le reste de la collection printemps-été, elle vaut vraiment le détour, croyez-moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits ou d'autres marques en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Suivez-moi aussi sur Instagram pour du contenu quotidien, des vêtements, du sport, de la déconnade, etc. Vous verrez, on y est bien. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine review. Tu veux peut-être essayer là, sur la veste, non ah ouais. Ça sera plus... Bon déjà c'est mieux, il faut au moins ça. Après c'est une question de goût aussi. c'était si bien les porter un peu court ou pas, je ne sais pas. Après il faut faire au moins ça, parce que l'autre ça, ça te couvre le genou, c'est pas joli. Là c'est juste au-dessus du genou. Alors franchement c'est ça reste un peu classique. C'est bien, après on peut faire encore un peu plus court pour dévoiler un tout petit peu de cuisse. Un, peu plus. Plus. un petit peu, ouais. tout petit peu plus. Là ouais. on est à moins 6, est-ce que ça te va en longueur est-ce qu'on fait encore un chouïa plus court Évidemment il sera plus large, hein, parce que là on le roule autant, ça te sert le 7 7 plus... de bas. Je vais dire peut-être un poil plus court encore. Ouais, on va faire moins, moins 7, ouais, 7 moins 8 alors. Ouais. Ça me paraît logique. Ouais, j'arrive pas à te l'enlever le, plus parce okay. que là mais ça commence coup, à forcer, mais en fait. Je pense que ça descendra au niveau d'où Bah en fait, si tu veux, tu veux. Là, c'est encore un peu trop long. Donc, si tu veux un peu plus court, je te le remonte juste visuellement. Ouais, je sais Hop. Comme ça, à peu près. Je crois que c'est pas mal. Ouais. Ok, je t'ai fait confiance dessus. Bon, c'est aussi que... tes goûts, hein Bah, moi, ça, ça me bat ouais. Je pense que c'est pas mal parce que, après, si on y va trop loin, comme t'as quand même les cuisses développées, ouais. peut-être que ça va faire une cuisse très ronde. Mmh. C'est vrai. Ouais, je pense Et tu sûr. perds un peu en élégance après. Ouais, c'est euh... sûr. Enfin, après tu me dis, hein, c'est les goûts de chacun. Moi je trouve qu'on est plutôt proportionnel, tu vas le garder, euh... tu vois, je trouve c'est pas mal, en termes okay. de proportion. Euh... Et euh, est-ce que pour toi, il y a une proportion à avoir entre la longueur totale du short et le revers, par exemple En fait, un revers de 4 cm sur un short, visuellement, c'est à peu près la même taille qu'un 5 cm sur un pantalon. Ouais. Parce que tu vois, là j'ai un 5 sur moi. Ouais. Mais sur mes shorts, je fais pas 5, je fais 4. Ouais, okay. Comme le, Donc, forcément, tu as moins de matière, mmh. il paraît à peu près de la même taille. en fait. Okay. Pas Alors, c'est aussi une question de respect. Il n'y a pas que la taille du bonhomme, il y a aussi le, le, le, le visuel de, du vêtement. Mmh. Là, tu vois, tu es ouais. dans les 4,5. Euh, là, ici, tu as la petite poche qui a quand même une certaine épaisseur, les poches d'eau aussi. Euh, Donc, tu vois, du coup, je trouve que le 3 devient trop ouais. chiche par rapport vrai. aux autres accessoires, enfin aux autres euh, est éléments esthétiques qui ont un petit peu d'épaisseur. Ouais. Okay. En faisant le 4, en fait, on se rapproche euh, tout à une. Euh, tout euh, coïncide beaucoup mieux. Et t'avais essayé une 40 Non, mais je pense que ça aurait été. Bah, déjà, tu vois, je suis venu un peu serré à fond ici. Ah, ok, d'accord. Et, euh, et du coup, bah là, j'aurais vraiment trop. D'accord. Bah, tu vois, déjà, ça tombe un peu sur le devant. Ok, Mais bah, bah, tu veux que je refaire la ceinture Parce bon, que là, On va faire voir les ajusteurs de... Ah oui non mais il y a à fond, à fond déjà, Ah oui, oui mais moi je, et... peux, bah, je, te dis, ouais, je peux te le resserrer un petit peu. Comme tu veux. Comme ça voilà, t'as pas ouais. besoin de les serrer complètement. En fait il te faut un 36 finalement à la taille. Ouais moi un, je fais un 34-36, en jean je fais du 28 tu vois. Ouais. Ok. Enfin, non mais je vais quoi. te retirer alors pas une taille complète pour garder un peu d'espace de, fessier ouais. parce que tu as aussi le fessier développé. Donc vaut mieux quand on a un physique athlétique, euh, je sais que le, le, la problématique c'est d'avoir une taille plutôt serrée pour un, un corps ailleurs qui est plus développé. Mmh. Mais il vaut mieux garder un tout petit peu de souplesse là-haut, ouais. quitte à ce que cette fois-ci tu serres un peu, mais moins que tout à l'heure. Et comme ça, ça te garde le, le ouais, fessier euh, de avec de l'aisance. Ouais. Parce que si je te serre à mort le pantalon derrière, tu es obligé à un moment donné de serrer le fessier. Ouais. Sûr. Donc là, ouais, je vais te ouais. serrer au max sans toucher au fessier, parce que le fessier était très bien. Ouais. Okay. Un poil, euh... Alors je vais te faire une sorte de 30, 37, on va dire. Parce que toi, il te faudra un, un 36. Ouais. Je pense que c'est le 37. À... Et comme ça, après, toi, possible. tu serres un tout petit peu ici. Ouais. Mais pas autant que tout à l'heure. Ouais. ça Parce que là, tout à l'heure, tu étais vraiment, euh, vraiment serré, serré Ok, donc je vais te faire... Euh, je vais te... En fait, je t'enlève un centimètre de chaque côté de la couture. Et après, toi, tu pourras tirer un tout petit peu d'un centimètre. Ouais, ok, cool. Ouais. Du coup, il faut compter à chaque fois, 3-4 jours... Euh, bah, euh, le retoucheur, il passe pas le samedi. Après, euh, il passe le lundi, le mercredi, ou le vendredi. Ouais. Tu vois, je l'envoie lundi, il revient mercredi. Ok. Okay, si tu viens en semaine, c'est même 2-3 jours en fonction de, ouais. de l'heure auquel tu passes. Et imaginons qu'il y a un client qui passe par le site internet, c'est pareil C'est pareil parce que 3 les 3 pantalons, jours. on les sort dans la matinée. Ouais. Enfin, toutes okay. les commandes de la veille et du matin, on, la sort, on les sort le, ma le, le matin et le retoucheur, il passe vers midi. Ok. Un pec. c'est okay. bon Génial, Là, tu peux te changer, je vais noter ça sur les fiches. Ouais.